Alors bonjour, merci d'être venu et puis soyez les bienvenus. Donc on est là pour la conférence de Stéphane-Edouard sur les nouveaux barbares. Une conférence qui va durer à peu près deux heures, à l'issue de laquelle on aura probablement le temps d'un question-réponse. Alors je voulais d'abord vous parler un petit peu de la genèse de cette journée et ensuite je laisserai la parole à Stéphane. Alors tout a commencé il y a quelques mois quand Pierre-Yves Rougeron m'a demandé de reprendre le cercle Politeia à Bordeaux. Donc Pierre-Yves a créé le cercle Aristote à Paris en 2006, et donc le Cercle Aristote est une, une association qui organise des rendez-vous avec des intellectuels dans le but d'un partage civique. Et le Cercle Politeia euh, a vocation à ressembler au Cercle Aristote en, pro en se proposant d'éduquer la jeunesse à la pensée politique. L'avantage de la pensée politique, c'est que ça n'est pas le clivage gauche-droite, c'est plutôt euh, comment je vis, comment j'habite dans mon pays, comment j'évolue dans mon pays. Et donc, euh, pour cette première conférence, on avait un enjeu avec ce but, c'était de trouver un conférencier qui soit euh, plus sexy qu'austère. Il nous fallait quelqu'un euh, qui attire du monde. Et on a assez facilement pensé à Stéphane Edouard, puisque Pierre-Yves et Stéphane se connaissent, et que j'avais moi-même rencontré euh, Stéphane à l'époque de, de l'UPR, il y a très très longtemps, en 2017. Stéphane est ingénieur en mécanique, à l'époque où il voulait euh, fabriquer des moteurs de Formule 1. Il a ensuite bifurqué vers la sociologie, il a donc un diplôme de sociologie des organisations. Et grâce à ce double cursus, il a pu créer sa propre boîte à outils d'analyse, d'observation et de compréhension des rapports humains, notamment des rapports hommes-femmes. En s'intéressant à ce qu'il appelle la mécanique des relations, il a décidé euh, en 2006 de monétiser son savoir et ses compétences. C'est-à-dire qu'en 2006, il s'est euh, installé sur Internet, à l'époque où euh, Facebook et YouTube n'existaient pas ou existaient à peine, enfin à l'époque en tout cas où nous, nous n'y étions pas. Aujourd'hui, en venant euh, ici à Bordeaux, Stéphane donc, fait un grand retour des conférences en province et en profite pour euh, s'éloigner un petit peu de son domaine de prédilection, donc les relations hommes-femmes, pour plutôt venir nous parler euh, du marché avec euh, cette conférence nommée « Les nouveaux barbares ». On peut applaudir Stéphane <rire> qui arrive Aujourd'hui, je suis en grand écart, à la Jean-Claude Van Damme, sans les camions Volvo, euh, je suis en grand écart avec la sociologie entre guillemets académique, c'est-à-dire celle qui parle du marché, celle qui parle de l'économie, celle qui parle de la population. Grand écart que euh, je vais tenter d'accomplir évidemment sans euh, me déchirer le pantalon et sans me déchirer les adducteurs. Je vous invite à un petit exercice mental qui ne va pas être évident, je ne vous connais pas, mais je connais votre plus grand dénominateur commun. Vous êtes probablement adepte de réinformation, vous êtes probablement border dissident, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dissident, vous êtes discordant, vous ne communiez pas dans l'église de la bien-pensance. En tout cas, si vous le faisiez, je pense que vous ne seriez pas là. Donc, abstenez-vous de haïr le morphotype, l'archétype du personnage que je vais vous décrire. Le, le, le prototype du monstre que je m'apprête à vous décrire, on l'a un peu tous. Ne le haïssez pas tout de suite, ne le balayez pas d'un revers de la main méprisant, c'est la seule chose que je vous demande. Voilà. Le génie, l'inspirateur, le sismographe à l'origine du concept de barbare s'appelle Alessandro Barrico, c'est un des plus gros vendeurs de livres italiens. En général, quand on dit gros vendeur de livres, justement, c'est plus disqualifiant, mais là, il ne faut pas le disqualifier. Donc, euh, je ne m'attribue pas la paternité de ce concept. Je le dis, je le répète, il y aura toujours un rageux sur Internet qui va dire « Bon, je n'ai à aucun instant prétendu m'arroger la paternité de ce concept génial. J'essaie de lui faire franchir les Alpes, car selon moi, il manque énormément au débat média politique. Il manque au débat sur les gilets jaunes, il manque au débat sur la consommation, il manque au débat sur la culture, il manque au débat sur l'abrutissement, la, il manque au débat sur la, le, le, le, le formatage intellectuel. Je n'entends jamais avancer ce concept de barbare dans les émissions, sur les plateaux euh, que je suis, et je trouve que ça manque. Donc mon ambition du jour, comme on dit désormais sur Internet, c'est, vous savez, quand quelqu'un arrive avec un truc un peu border, il dit « je pose ça là », et ben voilà, je pose là, en France, un concept qui n'a pas franchi les Alpes, et si j'ai pu aider, et si vous l'entendez repris de la bouche de vos intellectuels favoris sur Internet, eh bien j'espère au moins y avoir été pour quelque chose. Allez-vous être surpris si je vous parle de vin Oui. Et pourtant, vous ne devriez pas tellement être surpris. Le vin, j'ai déjà abordé le sujet à plusieurs reprises sur ma chaîne, en général. Si tout va bien, on ne boit pas seul. On, on consomme rarement du vin dans un vide social. On pourrait presque dire que si tu me dis ce que tu bois, avec quoi tu le bois et avec qui, tu m'en dis beaucoup sur, sur ce que tu es. Voilà. Donc sur une de mes meilleures vidéos complètement inconnues, qui s'appelait euh, « le, le rôle du vin dans l'orgie gréco-romaine », je rappelais <rire> qu'à euh, l'époque, la consommation... D'abord, le vin était dilué, qui n'était pas très... Zenophile, euh, mais qu'il avait au contraire pour but de, de, se, de, se, de se détendre, que c'était un vin de détente, et que l'on buvait en groupe pour justement ne pas trop se laisser aller et pour être soumis à la supervision de ses voisins et de ses pères. Le banquet gréco-romain, ce n'était pas une orgie où tout le monde se cachait dans un coin obscur pour aller y faire des choses indicibles c'était au contraire se laisser aller au plaisir de l'ivresse sous le regard de gens qui pouvaient vous foutre la honte si vous exagériez. Voilà, c'est en cela que je vous dis que le vin est, un, est un, une composante sociologique très intéressante sur laquelle on a assez peu écrit. Pendant des années, disais-je, donc là, on n'est plus chez les païens, on n'est plus en moins 500, Constantin est passé par là, on est tous chrétiens, enfin, plus pour longtemps, mais euh, <rire> on est encore un petit peu, en tout cas de... de, de d'habitude, de Praxis, le marché du vin, disais-je, à l'échelle mondiale, était un marché assez simple, en fait, partitionné, circonscrit, on n'en consommait pas du tout dans plein de pays du monde, beaucoup dans d'autres, comme par exemple la France et l'Italie, et euh, en France et en Italie, donc on produisait, et on consommait une majorité de vins de merde, hein, qu'on appelait du vin de table, je ne sais pas si c'est chez vos grands-parents, il y avait ces espèces de vins en bouteille en verre qui sortaient de je ne sais où, d'un cubi euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins propre. Donc ça s'appelait des vins de table. Mais à côté des vins de table, enfin à côté, au-dessus, hein, euh, par culture et par passion, euh, on produisait également des vins artistiques, qu'on appelait des grands vins, si vous voulez. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, oui grands-parents et grands-parents, Seconde Guerre mondiale, les soldats américains rentrant au Bercail euh, rapportent avec eux, bah, pas du vin, parce que c'était compliqué, vous imaginez les conditions. Déjà aujourd'hui, essayer de rapporter du vin aux US, vous allez rigoler. Donc imaginez en 46, ou 45, donc ils n'ont pas rapporté de vin, ils ont rapporté quoi Le souvenir du vin, le goût du vin, mais pas de vin. Donc premier problème, bah, comment on refait un produit qui n'existe pas chez nous quand on n'a pas 4 ou 5 générations d'artistes oenologues, euh, oenophiles, viticole, viticulteurs, euh, vi -viti vinifiants, enfin ceux qui font la vinification derrière soi. Eh bien, euh, un certain Monsieur Mondavi, en 1966, dans la ville de Oakville, la ville du Chêne, en Californie, a décidé de passer des fraises et des pêches aux raisins. Il a décidé de faire pousser du vin, parce qu'il pensait que ça poussait comme ça, c'était un pionnier, comme je disais, il n'avait pas quatre générations d'artistes du vin derrière lui, et le premier avantage que ça lui conférait, c'est qu'il n'avait aucun tabou. Si vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ne sont pas de la partie, par définition, vous n'avez aucun tabou. Deuxième avantage que ça lui conférait de s'appeler Oakville et d'habiter en Californie, c'est qu'il avait un grand marché. Comme la partie n'était pas gagnée d'avance, ce marché n'était que potentiel, c'est-à-dire que il avait des atouts, mais il avait aussi des, des contreparties, il avait aussi des désavantages. Qui étaient par exemple que euh, les habitudes alimentaires d'un Américain de base, euh, c'est pas brillant aujourd'hui, ça l'était encore moins à l'époque. Donc il a visualisé l'image d'une bouteille de Bordeaux à côté d'un cheeseburger, il a tout de suite compris, il a intuitivement senti que ça ne fonctionnerait pas. Le public américain, effectivement, était complètement ignorant du vin. Euh, et euh, si vin il y allait y avoir en Californie, il fallait être absolument certain que ça n'allait pas effrayer le public, ni en matière de prix, ni en matière de complexité. Il fallait quelque chose de simple, de spectaculaire. Souvenez-vous de simple et spectaculaire. Simple. Ne, ne lance pas. Hein. Là, je fais un teaser, tu vois. C'est comme les préliminaires. Là, tu commences à attirer l'attention sur... Eux. Donc, quelque chose de simple et de spectaculaire, qui pouvait être bu tout simplement à la place d'une bière, avec des chips. Un goût d'émotion exotique. Vous savez qu'on est le continent exotique pour les Américains. Encore aujourd'hui, regardez, vous suivez n'importe quel youtubeur américain, quand il critique, quand il commente un produit européen, c'est exotique. Exotique car, exotique watch, exotique. Donc, quelque chose d'exotique cheap pour tout le monde. En gros, vous l'avez deviné il a fait du vin, comme les Américains font. Des films, voilà. Il a fait du vin à la Michael Bay. Bon, transposer ça au vin, ça donne quoi Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une couleur saturée. Une couleur intense. Une couleur épaisse. Une couleur monochrome. Il ne faut pas qu'il y ait, comme par exemple, dans un Cabernet Franc ou un Nebbiolo, une petite arrière-robe un peu, un peu jaune, un peu bête. Non. Couleur dense, simple, primaire. Un degré d'alcool élevé. Parce que les Américains, ils buvaient de la bière et du whisky. Donc si tu veux, quand tu arrives du whisky et de la vodka et qu'on te sert du cidre, tu ressens une certaine frustration. Une saveur ronde. Hein, sans les aspérités que peuvent, que peuvent représenter les tanins ou l'acidité. Tout le plaisir doit être là disponible à la première gorgée. Et puis, ça doit passer très, très vite, parce qu'après, il y a l'autre chips qui arrive. Donc, pas de persistance. Il faut également qu'il puisse être manipulé sans trop de révérence. Il ne faut pas que la bouteille ait peur des changements de température. Il ne faut pas qu'elle nécessite d'être stockée à une certaine inclinaison. Il ne faut pas qu'on ait besoin de le décanter. Parce que vous n'imaginez pas un Américain des années 50, Joe, Jack ou John, avec un décanteur à 20 en cristal en train de compter qu'un chronomètre, combien de minutes il faut pour le décanter. Visuellement, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, vous le sentez. Bon. Avoir une personnalité constante, que comment vous allez expliquer à un Américain du, du, de, de Californie et un Américain de Boston que s'ils achètent la même marque, ici on n'appelle pas ça une marque, on appelle ça une appellation, un cru, un domaine, mais bon, imaginez que vous soyez américain pendant deux secondes. Ils achètent la même marque et il y en a un qui n'a pas le même goût que l'autre. Allez expliquer ça à un Américain dans les années 60. Comment vous faites Vous lui dites que c'est un produit vivant, que ça dépend comment il a été conservé, mais le mec, il veulent fuck you enfin, », ça n'a aucun sens pour lui. Donc une personnalité constante, rendre négligeable les différences entre les millésimes Ben oui, parce qu'une fois que vous lui avez expliqué que le vin à Boston n'a pas le même goût alors que c'est la même marque, allez lui expliquer que le 2003 n'a pas le même goût que le 2006. Comment vous faites avec un vin à la Michael Bay, vous, êtes, vous devez être en mesure de vous convaincre d'avoir trouvé le vin idéal pour votre apéro. Résultat, en 30 ans, la consommation, des US a augmenté de, la consommation américaine de vin a augmenté de 500%. On boit maintenant du vin au Cambodge, au Mexique, au Yémen, en Égypte. Et à votre avis, on boit quoi comme vin On boit du vin à la Michael Bay. Les défiants, vous êtes en train de se dire « Ouais, mais attends, attends, tu es en train de dire que parce que j'aime pas le vin, je suis un barbare ?» J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que euh, barbare, j'avoue que barbare, c'est un petit peu fort pour qualifier quelqu'un qui ne boit pas de vin ou qui s'y connaît peu. Mais ça permet déjà de planter de décors. Il y a une multiplication indiscutable et exponentielle de buveurs de vin à la Michael Bay. Ce que ça nous permet également de commencer à pressentir, c'est qu'il y a une culture raffinée et complexe, appuyée sur des générations d'artistes du vin, qui est en train de se de faire pchit, comme aurait dit Chirac, c'est-à-dire de se vider de l'intérieur. Le prix à payer pour l'expansion d'un business semble, je dis bien semble, être la perte d'âme. Les barbares, puisque c'est de cela qu'il s'agit, semblent être mus par le goût du lucre. Le lucre, c'est l'appât du gain. Le stupre, c'est l'appât de la bite, et le lucre, c'est l'appât du gain. Ce que j'ai volontairement oublié de mentionner, c'est que pour que Mondovi fasse boire au monde entier, jusqu'au fin fond du Yémen, des vins qui ressemblent à des films d'action, il a fallu un truc. Un truc très bête, très technique, très factuel, et qui fait bzz quand on l'allume. La clim, comment vous faites fermenter, comment vous contrôlez, comment vous mesurez la fermentation du vin entre un pays où il fait moins 15 et un pays où il fait plus 45 C'est plus du vin que vous avez, c'est du vinaigre. Il a fallu bénéficier de la démocratisation de la clim pour que cette fermentation ne devienne pas aléatoire. Sinon, c'était un cirque, la fermentation. C'était au petit bonheur à la chance. Vous jouiez toute votre récolte sur le fait qu'éventuellement, vous ayez la bonne température. Or, rappelez-vous, il faut pouvoir assembler les raisins sans grande révérence et gommer toute différence de millésime et de bouteille. Ainsi, ce qui semblait être un art réservé à une aristocratie terrienne est devenu en quelques années accessible à beaucoup d'autres, sur des terres beaucoup moins chères, par des gens qui n'ont aucun tabou. Conclusion provisoire numéro 1. Une révolution technologique, en l'occurrence la clim, brise tout à coup les privilèges de la caste qui détenait le primat de l'art. Mais ça n'a pas été la seule révolution. Ce n'est pas encore le moment des questions, on y arrive. Il y a 30 ou 40 ans, pour parler de vin et pour être à peu près écouté, il fallait appartenir à un petit écosystème de critique, une sorte de caste sublime, dans laquelle euh, je pense qu'aucun de nos aïeux euh, n'appartenait, à laquelle aucun de nos aïeux n'appartenait, puis arriva quelqu'un, avec un nom d'acteur américain, et un, avec un prénom d'acteur américain et un nom de stylo plume. Paul Walker. Non, pas le barombique, plume, plume. Pas Paul, Walker, ou... Paul Walker, non, c'est un acteur décédé dans une Porsche. <rire> Robert Parker, voilà. Et Robert Parker est arrivé en décrétant deux choses. Un, qu'un grand nombre de crus français et italiens étaient imbuvables parce que trop compliqués trop tannique et trop astringent, et deux, qu'il convenait désormais de parler du vin dans une langue différente, avec un vocabulaire que tout le monde comprendrait. Et comment il a fait ça Il a enlevé tout le vocabulaire et il a mis des notes. Alors aujourd'hui, ça ne vous choque peut-être pas énormément parce que vous êtes habitué chez Monop à avoir des notes et des médailles, médailles d'argent au, au concours de, de Mon cul sur la commode, mais à l'époque, c'était une langue nouvelle, une langue dégradante dégradante d'un certain côté, mais efficace. Il a, il a imposé donc une hiérarchie des vins au monde, avec évidemment tout en haut de la hiérarchie, hein, à votre avis, bah, les vins américains. Et il est parvenu à, avec une langue que tout le monde pouvait comprendre. Donc ça va dans les deux sens, c'est l'objectif. La mutation du vin a simplifié la langue, et cette langue a contribué à simplifier le vin. Le vin à la Michael Bay, le vin hollywoodien, s'est conformé à cette simplification linguistique, car, car, car, car, car, il a vu une petite porte, une petite ouverture par laquelle se glisser. Conclusion provisoire numéro 2. Les barbares utilisent une langue nouvelle, plus simple, généralement appelée moderne. Alors, nos millions de consommateurs de vin à la Michael Bay, de vin hollywoodien, ont donc appris... Avec leurs notes et leur langue de barbare, à rechercher le chemin le plus court et le plus rapide vers le plaisir, quitte évidemment à renoncer aux gestes importants de la dégustation, comme euh, euh, regarder la couleur de la robe sur un fond blanc. Euh, les œnophiles le savent on met une feuille blanche derrière et puis on fait tourner pour regarder la couleur. Le faire décanter, choisir son millésime, à la trappe. L'élégance est devenue le spectaculaire. L'inspiration est devenue la technique. La vérité est devenue l'effet, il faut que ce soit un vin à effet. Euh, le vin hollywoodien nie symboliquement un des principes qui est constitutif de notre monde civilisé, qui était que jusqu'à lui, jusqu'alors, on pensait que pour parvenir à la noblesse, pour parvenir à la valeur, il fallait passer par un chemin d'apprentissage long. Il fallait en chier, en fait. Il fallait en baver. C'était long, c'était tortueux, c'était semé d'embûches. Et en échange, le pèlerin serait rétribué, serait gratifié par l'accès au plaisir. Et pour les barbares, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a, a pas de chemin long, c'est pas tortueux, c'est pas sinueux, et il ne sera pas rétribué à la fin. Ce raccourci, puisqu'il s'agit bien d'un raccourci, ce raccourci vers le plaisir du palais et des sens immédiats, il le sacralise, il le sacralise ils le sacralisent, et ils le sacralisent tellement qu'ils lui ont donné un nom, ça s'appelle le spectaculaire. Pour les barbares, ces gens que je suis en train de vous faire gentiment mépriser, mais que je vous enjoins en même temps à ne pas mépriser tout de suite, la valeur des valeurs, ce n'est pas le vrai, l'élégant, le beau, le juste ou le rationnel, c'est le spectaculaire. Allez, je vous lâche là avec le vin dans 30 secondes, non sans vous avoir dit que, évidemment, si c'est pas ces crèmes, si ça c'est largement aussi largement et aussi facilement imposé, c'était également parce que euh, le, le raisonnement, le, le, le background, l'arrière-plan culturel, c'est la matrice américaine. Vous allez me dire « oui, là, es un peu faible, c'est un petit peu en dessous au niveau raisonnement tu es un anti-américain primaire », pas du tout. C'est simplement que ça vous semble être une intuition débile, mais pensez un instant aux milliers de chaînes d'hôtels américaines dans le monde, sur tous les continents, pensez que tous ces hôtels ont des restaurants et demandez-vous sur la liste des vins de ces restaurants, qu'est-ce qui servait Conclusion provisoire numéro 4. Derrière tous les raisonnements barbares, résonne l'omniprésence de l'Empire avec un grand E. Allez, je vous l'ai promis, je vous lâche avec le vin. On se résume quand même cette partie. Une invention technologique permet à un groupe de gens, alignés sur un modèle impérialiste, d'accéder à un geste qui lui était jusque-là interdit, et qu'il relie d'instinct à un spectaculaire immédiat à travers une langue moderne conduisant ce geste à un succès commercial. Autrement dit encore, une certaine population a trouvé une porte, souvenez-vous tout à l'heure, la petite meurtrière, la petite fissure par laquelle s'est engouffré notre ami Mondovi, Mondavi, petite ou grande, lui permettant d'envahir un territoire auquel elle n'avait pas accès et qui devient instantanément une salle de spectacle. Mais par contre, les nouveaux arrivants, ils ne se contentent pas des derniers rangs de la salle de spectacle. Ils arrivent, et ils changent le programme, et ils passent le film qui leur plaît. Vous allez vous dire, bon, formellement, je veux bien, mais euh, pour une intro, je m'attendais à mieux, ça me semble un peu daté, par cœur, on ne le voit plus. Bon, est-ce que c'est pas un peu faiblard Tu peux nous lire la date, s'il te plaît, t'édites cet article Il a été euh, publié le 5 avril 2019. Et on est le combien 6. Vous êtes témoin, vous êtes honnête dans, cette, dans la démarche. Je ne peux pas avoir programmé pour une conf que j'ai acceptée il y a 3 mois que cet article sortir hier. D'accord. Les Bordeaux et Bordeaux, vous connaissez Bordeaux, ça vous dit quelque chose Les Bordeaux et Bordeaux supérieurs ont décidé de contre-attaquer et de repartir à la conquête des restaurants bordelais où ils ont commencé à devenir moins nombreux faute d'un travail marketing de fond et de longue haleine. C'est quand même... C'est ballot Un laisser aller qui a occasionné des trous dans la raquette bordelaise de la restauration où des concurrents très proches se sont engouffrés. Comme dans une porte. C'est quand même ballot il y a quand même quelque chose. Ils n'ont pas assez de Bordeaux servis dans les restaurants de Bordeaux. C'est un constat paradoxal, nous dit l'ODG, l'organisme de défense et de gestion ex syndicat viticole, blablabla, bla bla bla, je vous fais des coupures. Les Bordeaux ne sont pas assez servis, nous ne sommes pas assez fiers de nos vins qui parfois sont totalement absents des cartes des restaurants. Il y a des trous dans la raquette. Ils se sont fait doubler par par, par des blancs liquoreux, des assemblages de six cépages et des rosés de Provence. Voilà. Donc, 6 cépages, à quoi ça sert de mettre 6 cépages dans un vin Ça sert à gommer toutes les différences. Parce que quand vous mélangez 6 cépages différents, eh ben, vous répondez aux critères moins de déférence par rapport à la bouteille, moins de différence par rapport au millésime. Parce que si vous en mélangez 6, forcément, c'est comme si vous mélangez 6 jus de fruits. Si vous mélangez 6 jus de fruits, vous pouvez avoir la pomme un peu moins bonne, la banane va courir. D'accord euh, Donc, ils se font des... Alors, le rosé, c'est sympa. Le rosé, c'est simple. C'est spectaculaire. Ça reste pas longtemps en bouche, c'est pas persistant. Vous les voyez mes critères du début, là ou... bon. Le succès marketing des vins signés Château-Tariquet avec un blanc semi-licoreux, semi-licoreux voulant dire sucré, sucré voulant dire rond et agréable en bouche tout de suite, donc spectaculaire. Les côtes de Gascogne assemblées avec six raisins, je vous l'ai expliqué, et les euh, rosés de province. Alors, si on s'arrête là, ben, on est tous très cons. Si on est agacé par la facilité, le spectaculaire, la réduction du goût, le contra la contraction culturelle, ben, on n'a pas compris les barbares du tout. La suite de la conférence va consister à essayer de replacer cette dégradation culturelle, apparemment illogique, à l'intérieur d'un réseau d'événements très logique, où on, il ne s'agit plus d'un grotesque passage à vide de l'intelligence collective, d'un moment d'amnésie temporaire ou de stupidité collective ou de relâche des sens. On parlait hier soir avec Teddy de ces de journées un petit peu trop longues où voilà, on a envie de regarder une connerie à la télé. c'est pas que collectivement, on a envie de boire de la merde. C'est qu'il y a une logique à tout ça. La logique, c'est que dans ce, ce qu'on pourrait penser être un passage à vide de l'intelligence et du goût collectif, transite des courants. Transite des courants d'énergie engendrés par des événements qui ont besoin de ce raccourci, de cette simplification, de cette bétification, pour s'exprimer. Alors on peut, et ça a été mon cas à la lecture de ce livre, et c'est mon cas quotidiennement, on peut, de façon épidermique, avoir envie de rejeter les, barba les barbares, on peut, on, fait, on peut partitionner le monde, on peut le couper en deux, on peut s'en exonérer, on peut s'en distancer, mais en le faisant, c'est un petit peu comme si euh, on euh, avait... Euh, décliner la machine à vapeur pour le cheval, quoi. Parce que quand la machine à vapeur est arrivée, pour un cocher, c'était très barbare aussi. Pensez que pendant des siècles, on n'a peint que des madonnes. Des madonnes, des petits Jésus, des, déposi des dépositions et des annonciations. Vous, allez, vous venez chez moi en Italie, vous allez voir toutes les chapelles, toutes les, toutes les basiliques, toutes les églises et tous les musées. Hein, c on a l'impression que c'est tout la même chose. Imaginez-vous le premier qui a peint une chambre, un lit, une tomate, un chien. Arrêtez-vous un instant sur l'exercice de, de, de flexibilité mentale qu'il faut pour concevoir au sein du même art le passage de la mère de Jésus à un canard. Mais regardez aussi l'univers des possibles, les flux, la force qui fut libéré par un canard aussi barbare. Le foot, alors, quelqu'un a des vagues notions de foot, quelqu'un le suit depuis au moins 20 ou 30 ans, quelqu'un a vu une mutation. La plupart des grandes équipes se sont à un moment ou à un autre retrouvées confrontées à ce dilemme, confier les clés de la maison à un joueur providentiel, la France de Cantona pour les quadrats comme moi, qui ont connu le dilemme des méjaqués dans les années 90 Je parle tout seul, là Je suis le seul à avoir 40 ans Ou comment ça se passe non, non. Bon. La France de Cantona, l'Italie de Roberto Baggio. Donc, confier les clés de l'équipe, les clés du jeu à un joueur providentiel, ou débloquer le jeu et redistribuer la grandeur d'un seul individu sur l'ensemble des joueurs, répartir l'intensité du spectacle briser la parcellisation du sens, créer un événement unique où prennent part tous les joueurs de façon constante. Les Néerlandais l'ont théorisé dans les années 70-80, on appelait ça le, le football total. Merci. Alors évidemment, le football total était impossible à pratiquer avec des joueurs qui avaient fait la grandeur du jeu d'avant. Parce qu'avant, dans le football en noir et blanc, le rôle d'un défenseur, c'était défendre, c'est-à-dire c'était d'étouffer le mec en face voire lui faire mal et lui casser la jambe. Un défenseur d'avant ne franchissait jamais la ligne médiane. Un peu comme moi, je ne franchis jamais le, la démarcation du le truc par terre. Un attaquant, il appelait la balle, mais il reculait pas à défendre. Bref, pour jouer le football, le football total, une mutation était nécessaire. Mais il, était, il est utopique de penser que les 22 joueurs de l'équipe allaient pouvoir exceller à tous les postes. D'où la glorification d'un certain juste milieu. Le juste milieu, la glorification du juste milieu, souvenez-vous de ces mots, c'est le marqueur de la mutation barbare. Et si vous, si vous y pensez deux secondes, le juste milieu, c'est finalement assez déprimant. Aux yeux de quelqu'un du monde civilisé, il va chercher l'excellence. Mais pas aux yeux des barbares, puisque le juste milieu, c'est cette espèce de structure fluide, sans arête dans laquelle un grand nombre de gestes peuvent passer. La régression d'une capacité, le fait que le défenseur défende un tout petit peu moins bien, que l'attaquant soit un tout petit peu moins précis dans la zone de but, le, la, la régression d'une capacité individuelle engendre une telle multiplication des possibilités que le juste milieu, en fait, ça va beaucoup plus vite. C'est un jeu beaucoup plus fluide. Le génie individuel, il est lent, Pensez au plus intelligent, au plus brillant de vos amis, au plus euh, brillants en sciences dures par exemple, il s'exprime lentement, il réfléchit, il introduit des nuances, il pèse ses mots, il place le contexte, il te demande des précisions avant de te répondre. Ça, c'est lent, ça ralentit le jeu, ça. Un cerveau simple transmet des messages plus rapidement. Un cerveau complexe les ralentit. Un joueur moderne fait circuler la balle. Le joueur providentiel d'avant. Fait disparaître là-bas symboliquement conclusion provisoire numéro 5 un système est vivant quand le sens est présent partout et de façon dynamique si le sens est immobilisé il meurt alors le mutant l'ennemi le monstre dont je suis en train de vous faire un portrait robot pense ainsi 1 il est, il existe il est arrivé grâce à la clim ou grâce à toute autre révolution technologique qui, qui tout à coup brise les privilèges de la caste qui détenait le... Bon, là, c'était le primat du vin, ça peut être le pouvoir, ça peut être le savoir, ça peut être l'influence. Deux, les barbares y causent simple. Trois, il faut que ça pète tout de suite, il faut que ça parle, il faut que ça capte l'attention. Il faut que ça, faut que ça swing, il faut que ça soit fort. 4 Avec un jargon généralement basé sur la langue de l'impérialisme culturel, donc l'anglais, pour l'instant. Pour l'instant. Inshallah, comme on dit. Alors, 5 euh, Il faut que le sang se soit partout, dynamique et immobilisé. Il se meurt. Alors, on a fait le vin, on a fait le foot si on se faisait les bouquins. Parce que ça, si ce n'est si pas un poncif, ça, si c'est n'est pas un lieu commun, de dire que le monde des livres est assiégé par les barbares, euh, que les gens ne liraient plus, que ceux qui font encore des livres sont obsédés par le lucre, c'est-à-dire pas du gain, merci, euh, par le gain immédiat, par le profit, par la commercialisation, c'est même plus un lieu commun, c est, c est, ça sort tout seul, quoi. C'est quasiment. Euh, c'est automatique. Sauf qu'en vrai, euh, les gens ne lisent plus, les gens ne lisent plus euh, l'édition aux US, par exemple, encore une fois, c'est toujours là où les chiffres sont plus faciles à trouver. Bah, en 10 ans, c'est plus 60%. Quoi. Donc je ne veux bien que les gens ne lisent plus, mais sauf que qui achète les 60% de livres en plus en Italie, où, le, où, le, où les barbares a été écrits, le chiffre d'affaires de l'édition a fait en 20 ans x 4. C'est pas 60%, c'est 400%. Je ne veux bien que les gens ne lisent plus, j'arrive. Souviens-toi de la question, là, tu vois, en haut à gauche, là, hop, derrière, attends. Je veux bien que les gens ne lisent plus, mais qui a acheté ces, 4, ces putains de 400% de bouquins en plus Bref, dire que la commercialisation à outrance engendre une destruction de la civilisation précieuse, est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que c'est peu pertinent Est-ce que c'est impertinent Est-ce que c'est faussement pertinent Si on essayait d'appliquer exactement le même raisonnement que pour le vin et pour le foot au livre, ça donnerait quoi Qui lisait des bouquins en 1700 et quelques, à votre avis Ceux qui un, hein, ceux qui savaient lire. Mais même, c'est encore plus réduit que ça. Eh bien, en 1700 et des brouettes, les gens qui lisaient des bouquins, c'était globalement ceux qui en écrivaient. Et pas beaucoup plus. Vous allez me dire, c'est un peu restrictif. OK, c'était soit ceux qui en écrivaient, soit ceux qui auraient pu en écrire, soit ceux qui avaient un frère, un cousin ou un papa qui en écrivait. Et là, on a à peu près fait le tour. Bref, qui faisait partie du microcosme, de l'écosystème. Et puis est arrivé quelque chose, est arrivée une classe qui a eu besoin d'assentiment, qui a eu besoin de reconnaissance, qui a eu besoin de valorisation, et qui s'appelle la bourgeoisie. Avec le triomphe de la bourgeoisie, furent créées les conditions objectives pour qu'un grand nombre de personnes aient la capacité... L'argent et le temps. Parce que lire, c'est long. Ce n'est pas un film de Michael Bay. Et le temps. Pardon Les films. Ils sont très longs. Ils sont très longs, les films de Michael Bay J'ai vu que Bad Boys 2 et j'ai plus... tout... décliné toute proposition successive. Euh... Ça m'a filé mal à la tête pour une semaine. Euh... Donc, la bourgeoisie est la première classe ou caste ou groupe social ou groupe de gens. Ne jouons pas sur les mots. On n'est pas là pour faire de la sociologie académique. Je m'en fous que vous l'appeliez comme vous voulez. Qui a eu le, la capacité, c'est-à-dire le lettrisme, l'argent et le temps de lire. Et quel est l'équivalent du vin à la Michael Bay en livre Marc Levy, Levy n'était pas né au XVIIe siècle. Il fait Il... Pour... Reste concentré. Et pour la 50... 50 nuances de gris n'était pas écrit au XVIIIe siècle. Alors, reste concentré, toi aussi. Non, ce n'est pas la Bible. Les gens, les bourgeois ne se sont pas mis à lire la Bible. Ils n'ont pas découvert tout à coup la Bible au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on a produit en masse et qu'est-ce qu'on a vendu et acheté partout Qu'est-ce qui est simple Qu'est-ce qui, pour un lecteur lettré du monde d'avant, était simple et spectaculaire Le roman le roman est le produit qui a rendu réel un public qui n'était que potentiel. C'est-à-dire qui symboliquement n'existait que sous l'épiderme des choses, sous la surface du monde. Mais bon, vous n'avez pas été très euh, intuitif sur cette devinette. Vous êtes pardonné parce qu'on s'en fout un petit peu. L'important, c'est la phrase d'après. Que ce soit le roman ou que ce soit le journal ou Que ce soit l'encyclopédie, peu importe, c'est à la limite presque peu, peu pertinent. Ce qui compte, c'est la phrase d'après. C'est quoi la chose importante à, à retenir de cette histoire À quoi va revenir notre conclusion provisoire numéro 6 Est-ce que vous pensez que quand on a invité le roman, quand on a inventé le roman, quand on a décidé de, de, de, de produire en masse du roman, est-ce qu'on l'a fait pour un petit groupe de lettrés avait montré de blanche ou est-ce que quelqu'un s'est pas dit bah tiens euh, si on en vendait le plus possible ça serait cool le roman du 19e siècle a été pensé pour conquérir la totalité du marché disponible si aujourd'hui il nous semble réservé à une élite c'est parce que le marché disponible de l'époque, le terrain de jeu du commerce à l'époque, il était fatalement beaucoup plus réduit que maintenant. Il était circonscrit par l'analphabétisme et euh, par les différences sociales. C'est l'intelligence, la culture, les arrière plans la maîtrise de la langue du marché des gens qui, à l'époque, pouvaient acheter les livres, qui a fait ce qu'aujourd'hui on perçoit comme leur qualité, leur hauteur, leur grandeur ou leur noblesse. Aujourd'hui, la même logique aboutit aux auteurs que tu viens de citer. Le, le, le, le, la logique commerciale derrière Marc Louis, derrière Guillaume Musso, ou derrière le top 500 que que que, dont je vous épargne la lecture, au début je l'avais mis le top 500 des, des livres vendus en France en 2018, je vous, épargne la, le, je vous en épargne la lecture, la logique est exactement la même. Le produit, il sort pour conquérir tout le marché. Les frontières du marché, elles sont technologiques, elles sont sociologiques, elles sont culturelles, mais ce n'est pas le produit qui se brime. Il n'est pas élitiste à la base. Euh, tout ce que nous considérons aujourd'hui comme un art élevé, à l'abri de la corruption marchande, est né, je vous le redis un petit peu mieux, pour satisfaire la totalité de son public sur une ligne 100% commerciale. Il n'y avait pas de frein artistique. L'illusion d'optique que l'on a maintenant, rétros rétrospectivement, quand euh, nous-mêmes ou nos enfants ouvrons un Flaubert ou un Balzac, c'est qu'à l'époque, ces publics, du moins jusqu'à la moitié du XXe siècle, étaient, demeurés restreints par des motifs sociolo sociologiques. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité, ce qu'on appelle l'art, ce qu'on appelle la grande littérature, c'était précisément l'expression des besoins du petit groupe restreint de gens auxquels ils s'adressaient. Autrement dit, c'était le miroir de leur vie quotidienne. Les gens qui achetaient des livres au XIXe siècle, ils avaient un libraire, ils lisaient les pages culturelles des journaux, ils avaient une bibliothèque dans le salon et ça s'arrêtait là. C'était eux qui achetaient. Les éditeurs n'ont privi jamais privilégié une certaine qualité par rapport à la commercialisation honteuse et merdique. La qualité était dans les acheteurs, dans le marché. Conclusion numéro 6, merci, tu m'as devancé. L'édition de livres, c'est toujours, toujours, toujours aventurer jusqu'aux limites possibles de la commercialisation avec l'instant d'habiter l'ensemble du champ disponible. OK Bon, première pause question maintenant, parce qu'après j'envoie du loup. La partie un peu théorique qui était au début. Donc, si vous avez survécu jusque-là, vous devriez tenir jusqu'à la fin. Alors, pour vous euh, je choisis le terme « barbare », c'est <coughs> plutôt euh, ce qui y... appartient à l'Empire. On y vient, on y vient, on y vient. J'ai pas encore toutes les briques me permettant de te répondre. On est tous plus ou moins des barbares, en fait, quand on regarde ces bon, conclusions provisoires. Bon. On... on est tous des romans, on, y... enfin, on bénéficie tous de la technologie. On est tous le compte de quelqu'un, et on est tous tenté par sa propre pente naturelle. On est des barbares sur certaines choses et on ne l'est pas sur d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous décris un être amorphe, mutant, à proguin, un peu méprisable. Et je vous ai dit, ne vous laissez pas trop tenter par la, la, la, la séduction du mépris, parce que sur certains domaines, on est tous un peu. Euh, à un moment, vous dites, euh, le barbare euh, s'en fout du beau, du juste, du, du vrai et du rationnel euh, c'est sur le, le rationnel que je dis que ce n'est pas justement un hyper-rationnel le barbare, c'est-à-dire que l'élitisme la tradition sont des choses qui sont un peu pré-rationnelles, c'est-à-dire on va se dire que le, le pèlerin va peut-être accéder au plaisir au terme d'une vie d'effort, mais la route est plus importante que la destination. Le barbare lui dit « je veux du plaisir, j'ai un horizon temporel, c'est mettons deux mois, et dans deux mois j'ai joui. » Alors, euh, la réponse se trouve dans la suite de la conférence, mais pour ne pas te frustrer, je vais te la donner maintenant. C'est raisonner, réfléchir intelligemment pour le monde ancien, c'est quoi C'est remettre tous les faits dans une séquence logique depuis l'origine. Qu'est-ce qui a causé ce réfléchir par exemple à un mouvement politique, à une révolte sociale comme celle qui est en train de s'opérer en ce moment même dans un quartier pas très éloigné d'ici C'est quoi C'est partir de la cause du problème. Mettre en séquence les faits. Qu'est-ce qui s'est passé la, Le truc sur l'essence et avant quelle est, le, quelle est la mutation sociologique qui l'a déclenché Ce faisant, tu perds beaucoup de temps, tu, tu dépenses beaucoup de temps dans une activité qui, même si tu parviens à une solution qui te, qui te valorise et qui te flatte, est-ce que cette solution aura créé beaucoup de sens Est-ce qu'elle aura créé beaucoup de mouvements Est-ce qu'elle entrera en résonance avec tes autres mots que je ne peux pas prononcer parce que j'essaie de vous garder la surprise pour la partie suivante Je t'ai répondu à moitié, mais si je prononce ce mot, je gâche mon effet du paragraphe suivant. La réponse est dans le paragraphe suivant. J'avance. Donc, euh, le débat quantité versus qualité, vous devez avoir déjà pris une première giflounette de réalisme sur le sujet. Moi, je vous dis, et l'auteur Baricot vous le dit aussi, oubliez, ça n'a jamais existé. La qualité, c'était juste la qualité du marché susceptible d'acheter votre produit. Bon. Euh, donc, aujourd'hui, euh, petite métaphore, il prend la métaphore de l'œuf en disant, ben, vous imaginez que le jaune de l'œuf, un œuf au plat le jaune, c'est la qualité, et le blanc, c'est le truc commercial, un peu cheapo, et vulgaire, qui se vend. Bon. La réalité des chiffres, c'est que le jaune, aujourd'hui, il est un petit peu plus grand qu'avant, et que le blanc, il est exponentiellement plus grand qu'avant. Les barbares, ils sont où Ils sont sur le jaune ou le blanc Ils sont sur le blanc. Mais, finalement, ils ne dérange pas tant que ça, le jaune. Ils n'y vont pas beaucoup. Ça leur est indifférent. Si, je vous avais fait, si nous avions fait l'exercice, mais c'était un petit peu long et fastidieux, d'essayer de trouver des récurrences dans la liste des 500 meilleures ventes, on aurait vu quoi, à votre avis Essayez d'imaginer qu'on l'a fait, qu'on a perdu un quart d'heure à passer une liste à l'écran. Qu'est-ce qu'on aurait vu comme récurrence C'est quoi le point commun dans plusieurs dizaines ou centaines de ces 500 meilleures ventes nombre de Non. Il y a des courts et il y a des très longs. Le Seigneur des Anneaux, c'est une très longue trilogie, ça n'a pas empêché que ça explose. Non. Le champ lexical, peut-être, mais ça se discute. Non. il ah, y a des livres qui se vendent beaucoup. Le truc de l'intestin, ça s'est vendu sans médias au début. Ouais. La pub ne fait pas vendre. En tout cas, ne, ne, ne lance pas le mouvement. La technologie, non, non, non, il n'y a, a pas que des livres de technologie dans les 500 milliards ventes. Non. La régularité de des bouquins régulièrement. non, vous avez tous tout faux. Le point commun aux 500 meilleures ventes, en tout cas à une quantité impressionnante de ces 500 meilleures ventes, c'est que ce sont des livres qui ne sont pas nés dans le monde du livre. C'est des romans écrits par des vedettes de TV, c'est des essais écrits par des youtubeurs, c'est toutes sortes de récits concoctés par toutes sortes de gens connus, qui ne sont pas nés, qui n'ont pas grandi, dont la vie, dont la lignée, dont le lignage, dont l'engence, ce n'est pas les bouquins. C'est ça le point commun. Ils racontent des histoires parfois déjà racontées ailleurs, sur d'autres canaux, internet notamment. Ils expliquent des faits qui se sont passés à un autre moment, sous une autre forme. Ils écrivent leur vie. Euh, ils ils euh, parlent le fait qui se sont passés dans un autre domaine professionnel ou artistique. Alors euh, vous allez me dire, bon, euh, tu es un peu en train de, de, de, de, de critiquer les best-sellers, c'est peut-être une acidité de ta part, parce que tu n'as pas fait de best-seller dans ta vie. Bon, c'est vrai que mes, mes deux bouquins pas, ne sont pas dans la liste des, des 500, mais ce n'est pas acide du tout. C'est vrai que c'est vulgaire de critiquer les, les best-sellers. C'est vulgaire, c'est facile, c'est simple. Mais ce qui est beaucoup moins vulgaire, c'est l'idée suivante. C'est que la valeur du livre réside dans ce qu'il s'offre désormais comme élément d'une expérience plus vaste. Souvenez-vous du mot expérience. Là, c'était une giflounette tout à l'heure, vous n'avez rien senti, ceux qui avaient une barbe, ça a amorti, ils ont même pas... Dans pas longtemps, vous allez prendre une gifle. Tiens-toi prêt. La valeur du livre réside dans ce qu'il s'offre comme élément d'une expérience plus vaste, comme séquence, comme segment d'une séquence, je vous ai dit au début de vous suivre de séquence, commencé ailleurs et qui se terminera peut-être ailleurs. Mes deux bouquins, par exemple, s'ils ne manquent pas d'un certain panache, surtout le premier, ils sont parfaitement barbares. Ils étaient le point de passage d'une séquence qui allait me mener respectivement d'Internet à la radio pour le premier et invité télé à Chroniqueur télé pour le second. En tout cas, c'était ce que j'espérais et ce que je pensais. Ça n'a pas fonctionné. Un livre dont l'intérêt principal se situerait dans la syntaxe, le style, le vocabulaire, l'histoire ou toute forme de goût pour la civilisation du livre ne peut pas intéresser les barbares, ils le jugeront pour de sens. Conclusion provisoire numéro 7. Les barbares recourent au livre pour compléter des séquences de sens qui naissent ailleurs et se poursuivent ailleurs. Donc en examinant le blanc de l'œuf, sous la métaphore, on y découvre sans surprise des comportements simplistes que certains d'entre nous qualifieront de, de minables, mais aussi une idée qui n'est pas minable du tout. Pour le barbare, le bouquin, c'est un neurotransmetteur. C'est quelque chose qui fait transiter du sens à partir de zones limitrophes mais différentes. Souvenez-vous, passer d'Internet à la télé, de la télé à la radio, de la bande dessinée au roman, du roman à l'essai, de l'essai à la poésie, de la poésie au roman de la biographie à, au marketing. Si dans un livre passe une grande quantité de monde extérieur, une grande quantité de cinéma, une grande quantité d'Internet, une grande quantité de télé, de chansons, d'actu, alors c'est un livre à lire. En revanche, si son contenu est immobile, c'est-à-dire s'il ne communique pas avec le monde extérieur, alors c'est un livre inutile et qui ne se vend pas. La gifle arrive, je vois les impatients. La gifle arrive, je vais vous dire exactement où elle est. La gifle est là. Ah, screenshot. Alors, on a fait le foot, on a fait le, fin, le vin, on a fait les bouquins. Si on se faisait Internet. Qui avait Internet il y a 15 ans Ouah, ça fait un coup de vieux, ça Bon, est-ce que vous vous souvenez comment on achetait ou comment on louait ou comment on installait Internet il y a 15 ans Difficilement. Oui, difficilement, c'est-à-dire oui. Il y avait combien de portes entre vous et le web il y a 15 ans Dans sens Dans le sens symbolique, évidemment. Il y avait deux portes. Il y avait deux portes. Il y avait un, il fallait choisir son fournisseur d'accès. Donc euh, free, euh, free, SFR, machin, etc. Ça, c'est toujours le cas. Et puis après, il y avait une deuxième porte qui s'appelait le portail. Le portail, c'était parfois, souvent, installé par défaut. Et c'était un site qui allait répondre à toutes les questions que vous vous posiez en vous fournissant un contenu de confiance. Moi, par exemple, j'étais orange, donc j'avais le portail orange. Et le portail orange était s'allumait automatiquement dès que j'allumais mon modem, et tenter de répondre à toutes les questions que j'avais sur, sur, euh, sur Internet. Donc, je, la météo, des photos de filles nues, des films, la recette des lasagnes, euh, comment être heureux dans la vie. Orange tenter de répondre pour moi à ces questions. C'était avant Google. Puis est arrivé... Je ne suis pas le seul dans cette pièce à avoir eu un portail Internet. Vous vous en souvenez bon. Puis est arrivé Google, avec son ambition faussement philanthropique de rendre le savoir à tout le monde, accessible à tout le monde. Euh, Google étant ce qui a ressemblé, évidemment, le plus à l'imprimerie devant l'invention de, de l'imprimerie. Et euh, premier effort, de, enfin, petit effort de visualisation, déjà, imaginez, rien qu'à l'époque de l'imprimerie, toute la simplification, tout, le, le, tout ce qui n'a pas pu entrer, quand on est passé de la culture orale, à une culture livresque. Pensez à toutes ces histoires, toutes ces nuances, tous ces ondits, toutes ces choses qui déjà, à l'époque de l'imprimerie, ont été tailladées pour tenir sur une feuille de papier avec une liste de caractères donnés. Conclusion numéro 8, l'imprimerie comme le web ne sont pas des hébergeurs de savoir innocents, mais des formes qui modèlent le savoir à leur image. Alors, comme Google est plus grand que n'importe quel bouquin, c'est tout de suite poser la question du classement, des classements, quelle information on monte en premier, ce qu'on appelait le référencement. Solution 1, solution des gens d'avant, solution des gens civilisés, solution du monde classique, eh ben, c'était qu'on euh, euh, mesurait le nombre de fois où un mot était présent dans un article. Donc si vous recherchez par exemple la recette de l'osso eh ben, il allait vous sortir en premier l'article qui avait le plus de fois l'expression « osso bucco euh, ». Ça, c'était la solution. Alors, symboliquement, ça consistait à quoi ben, C'était la, la vision de, de l'intelligence d'avant, c'est-à-dire euh, on approche de la vérité là où on creuse, là où l'intelligence, enfin là où l'étude est la plus profonde et la plus articulée. Donc, il étudiait, il mettait des coefficients, est-ce que cet article est bien écrit, moins bien écrit, est-ce qu'il y a suffisamment de fois le mot, est-ce qu'il y a des titres, des sous-titres, etc. La solution 2, eh ben, ça a été de se baser sur ce qui se passait en recherche scientifique, c'est-à-dire qu'une publication en science n'a de la valeur que par rapport au nombre de fois où une autre la cite. Et c'est ça le modèle de Google, c'est que c'est le nombre de fois où votre article est cité par d'autres qui en définit désormais le classement, et donc la valeur. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Est-ce que, par contre, vous avez conscience de ce qui se passe C'est-à-dire que si je tape chez l'œuvre littéraire, et que ça me sort en première page, Proust. Que vous aimiez ou pas n'est pas le sujet. Ce n'est pas que des liens en provenance de pages littéraires qui, m ont, qui ont amené Google à décider qu'il va me sortir Proust. C'est toutes sortes de liens. C'est des liens sur des sites de BD, des sites d'infos, des sites de météo, de cuisine. C'est un billard... Je ne joue pas très bien au billard, je pense que la boule ne fait pas ça. Enfin, C'est un billard de trajectoire où Proust est le trou et vous la boule. Et là, il y a une mutation intéressante. La valeur d'une idée, la valeur d'une info, la valeur d'un élément donné n'est plus liée à ses caractéristiques intrinsèques, mais à sa trajectoire. Le sens avec un grand S qui pendant des siècles avait été lié à un idéal de permanence, la vérité est ainsi et c'est comme ça, est allé se loger dans un habitat différent, s'est dissous dans une forme qui a un mouvement, un billard, une structure, un voyage. Là on rentre dans le dur, on rentre dans l'ultra dur. <coughs> Se demander ce qu'est une chose au XXIe siècle, c'est se demander quel chemin elle a parcouru hors d'elle-même avant d'arriver à vous. Ce mouvement impulsé par des millions de surfeurs à la recherche d'informations sur Internet. Bon, vous n'êtes pas là pour faire une conférence sur le référencement, le SEO, les liens, les backlinks. Si j'ai utilisé cette métaphore, c'est parce qu'il y a un parallèle à faire avec la vie quotidienne. Appelons le parallèle avec la vie quotidienne l'expérience. L'expérience étant ce billard, ce jeu, ce mouvement, ce truc abstrait qui va devenir très, très concret là, consistant à chercher le mouvement, toujours le mouvement. C'est vrai que l'expérience, c'est important dans la vie quotidienne. L'expérience, c'est le moment où tu comprends la différence entre « attention, c'est chaud » et « ouïe, je me suis cramé. » euh, En philosophie, on dirait que c'est le lieu où la perception du réel, tout à fait, la perception du réel se cristallise. C'est « aïe, merde, c'était chaud, j'ai une cicatrice à vie. » Là, le réel s'est cristallisé sur ton doigt. Faire l'expérience de quelque chose, c'est en prendre possession, c'est se sentir plus fort, se sentir maître du moment présent. Je craignais quelque chose, je le redoutais, j'ai passé mon examen, j'ai réussi, j'en ai fait l'expérience, j'en ai moins peur. C'est comme à la boxe, le premier union, on en a super peur, il fait super mal, 30 secondes après, on dit « bon, bah, le deuxième fera moins mal, j'en ai eu l'expérience. » Si j'applique le protocole de Google à l'expérience, j'obtiens quoi Des trajectoires, souvenez-vous de liens qui courent en surface. Pour le barbare, l'expérience est donc une chaîne, une séquence, un mouvement qui relie des points et l'intensité qui relie ces points. Dessinez une trajectoire. Quoi. Une trajectoire qui ne doit pas s'arrêter. Il ne faudrait pas gâcher une belle parabole, un beau dessin, un beau geste complet, rapide il ne faudrait pas s'arrêter trop longtemps sur des choses ou sur des lieux. Vous avez tous des amis américains, russes ou chinois qui vous ont dit euh, « Tiens, on va, on va venir visiter ton pays. » Et puis en fait, vous, vous pensiez qu'ils allaient faire deux semaines à Bordeaux. Et ils ont fait 48 heures à Bordeaux, un jour à Paris, deux à Berlin, un à Rome, euh, deux à Dublin. Et ils ont fait toute l'Europe en billard, en trajectoire, en deux semaines. Et ils sont rentrés en disant « Tu vois, tu vois, j'ai tenu ma promesse, je suis venu passer deux semaines chez toi. Et en fait, vous les avez vus deux jours. Vous l'avez vécu celle-ci. Non, vous n'avez pas d'amis américains. Non. Bon, Et quand vous en aurez, vous verrez que c'est comme ça qu'ils voyagent. Donc, ne pas s'arrêter plus longtemps que nécessaire pour surtout bien garder l'élan de rebondir ailleurs. Alors, tous ceux qui n'ont pas d'amis américains, lève la main. Est-ce que vous avez un lecteur de musique Est-ce que vous écoutez de la musique Non vous l'écoutez en album ou en playlist En playlist. Est-ce que la playlist ne serait pas symboliquement l'équivalent de l'ami américain qui passe un jour dans chaque ville Ne pas s'arrêter trop longtemps sur l'album. Ne pas s'enlacer, garder l'énergie de rebondir tout de suite ailleurs. Bon. Euh, les vins simplifiés, les vins à la Michael Bay qui proposaient un ersatz de grands crus sans en être... Il se prêtait à une rapidité d'expérience apte à les mettre tout de suite en séquence avec autre chose. Il faut vite pouvoir fermer la bouteille, passer à un autre truc, changer de le plat, l'emmener chez des amis, la récupérer, la foutre au frigo, la sortir. Il faut que ça rentre en séquence. Ces bouquins, dans, rédigés dans une syntaxe, une syntaxe universelle qui vient du cinéma, qui vient de la télé, qui vient de YouTube, le barbare, il ne fait que passer. Le barbare ne cherche que des gestes dans lesquels il soit facile de rentrer et de sortir. Symbole de cette mutation, le multitâche, hein, où on habite comme ça mentalement, plusieurs zones possibles, avec une attention relativement basse. L'expérience, le fait que ce soit un beau dessin complet et unique, importe plus que d'être bon à chacune des tâches. Conclusion numéro 10. Et là, prépare ton doigt. Le barbare est addict aux expériences nouvelles. Ah mes amis, là, vous vous dites, bon, le mec a pas l'air complètement con, on sent qu'il a compris ce qu'il a lu, mais ça manque d'exemple. Tu te le dis, toi, au fond, euh, je sens que ça manque d'exemple. Séquence, ouais, billard, j'y joue pas, le foot, je connais pas, le vin, je trouve qu'il est un peu dur, expérience, j'ai rien compris. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu récemment, mot expérience. Ça vous dit rien. Il y a, récemment, j'ai signalé à Facebook un contenu indésirable. Regardez ce que Facebook, Facebook m'a répondu. Je sais, un exemple ne vaut un exemple, ce n'est pas une récurrence, ce n'est qu'une occurrence. Souvenez-vous, 1 égale occurrence, 2 égale coïncidence, 3 égale récurrence. Donc Facebook, sur, 5, sur sur un message de 500 mots et utiliser le mot expérience, ne vous convainc pas. Bah, vous n'avez pas des têtes de convaincus, en fait. Bon, bien. Allez-y, défiez-moi, j'aime ça. Vendeprivé.com. C'est assez mainstream, ça. On est d'accord. C'est connu. Je ne l'ai pas inventé. Comment venteprivé.com me propose-t-elle ou-t-il enfin on ne sait pas si qu'est-ce qui permet d'affirmer si vente Privé est un homme ou une femme euh, de poursuivre mon, ma visite? Ah ben merde, il me propose pas un clic, il ne me propose pas une session. Si c'était un informaticien, il aurait dit une session, c'est une session. Non, ce n'est pas une session, c'est une expérience de shopping. Bon, next. Canal+, Plus. je suis allé voir la, le documentaire politique d'un ami, qui est également un client, qui m'a dit, va voir mon documentaire politique. Le site de Canal+, Plus détecte que mon ordinateur n'accepte pas les cookies. Bon, très bien. Comment est-ce qu'il me propose de me les faire bouffer, ces cookies Il me dit, mange ton cookie, petit homme tu auras une meilleure expérience. Donc là, vous avez, là, même les plus rétifs, même les plus revêches, vous êtes d'accord que ça commence à faire trois exemples. J'en ai 30. Et encore, j'en ai trouvé 30 en une heure. En une semaine, je vous en trouve des milliers. Vas-y, on, on, les, on les parcourt plus vite. Je pars, à, euh, attends, attends, attends, attends, attends. Je pars de Rome l'autre jour. Comment, comment l'aéroport de Rome me propose-t-il de me connecter au Wi-Fi Rome, airport, expérience. Euh, je visite, euh, je cherche un hôtel à Paris euh, parce que je euh, songeais m'y rendre pour des raisons euh, dont tout le monde se fout. Euh, je vais sur Booking, hein, je ne l'ai pas inventé Booking. Booking ne propose pas des tests, des euh, notes utilisateurs. Il ne me, me dit pas euh, cet hôtel a été visité par 785 personnes. Comment il formule ça Des expériences. Suivant. Je vais sur YouTube. Je suis euh, une série qui s'appelle The Grand Tour sur YouTube, qui est le, la suite de, de, de Top Gear avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, dont je suis un grand fan. Et qu'est-ce que je lis chez le premier barbare qui passe hein, Souvenez-vous, dans la, le, le vocabulaire barbare résonnent toujours les mots de l'Empire. This series has been a great experience. Next. J'étais euh, là à, je ne sais plus, en Belgique. J'étais à Bruxelles il n'y a pas longtemps, je bois un café à l'aéroport, je retourne mon plateau et on me demande de noter l'expérience de mon plateau café. Suivant. À Rome, le, la visite de la tombe d'Auguste est une expérience breathtaking. Suivant. À Budapest, le week-end dernier, euh, on me propose non pas un concert, pardon pour la qualité de la photo, j'étais à contre-jour, on me propose non pas un concert de Dire Straits, mais un concert d'imitateurs de Dire Straits qui me fourniront une bonne expérience. Euh, ensuite, j'avais envie d'un café. Donc, évidemment, un café tout court, ça pue. Hein, Maintenant, c'est une coffee expérience. Euh, ensuite, j'ai euh, pris un vélo. Ils ont des vélib à Budapest. Vous voyez le prix HUF. Donc, euh, c'était la, la, monnaie, la monnaie locale. Donc, j'ai loué un vélo euh, 4,50 euros. Donc, ça fait 1850 euh, florins ou couronnes, je ne sais plus comment on dit. Et mon tour de vélo s'est transformé en une expérience agréable. Ensuite, je suis venu ici par Vueling. Et euh, évidemment, Vueling a détecté que je n'avais pas l'application sur mon téléphone, ce qui est faux, je l'avais. Mais il m'a dit, tu sais quoi, bonhomme Tu n'auras pas une expérience de vie bien complète si ça n'est pas notre, notre application. Euh, ça, c'est une amie qui était à un salon du tourisme en, en, en, dans un pays étranger, je ne sais plus où, en Allemagne, je crois, et qui me l'a envoyé. Voilà, on, il faut expérimenter. On ne sait pas quoi, on ne sait pas où, mais il faut expérimenter. Suivant. Euh, alors là, j'ai voulu me faire raser. J'ai voulu me faire raser toujours à... C'était où C'était à Budapest également. Et on m'a dit, non, non, non. Euh, on, on ne rase pas, on propose des expériences ultimes. Vas-y. Donc là, ben, si vous avez envie d'aller visiter le Brexit avec, euh, avec François Asselineau et l'UPR et tout petit quanti, eh bien, je vous propose de l'expérimenter, hein, parce qu'un pays, ça ne se visite plus, ça s'expérimente. Euh, si vous voulez la Disneyland, je vous conseille d'oublier le RER et d'y aller sur l'expérience. Si vous voulez aller faire du ski et vous filmer, n'achetez pas une GoPro, achetez une caméra d'expérience. Euh, si vous voulez aller, aller visiter, celui-ci est peu lisible, je vous prie de m'en excuser, le musée de la Première Guerre mondiale, eh bien vous allez, il va vous être proposé d'expérimenter ce que personne avant vous n'a jamais vécu. Experience what nobody should have ever experienced. Donc expérimenter ce que personne n'aurait dû expérimenter, mise en abîme de l'expérience. Vous en avez assez ou ça vous paraît plus concret ce que je vous dis depuis une heure, maintenant on part Allez, on, on sait. Voilà, donc là on ne comprend rien, mais il faut expérimenter quand même, il faut mordre une médaille en, en chocolat. Nike, bon ben bah, voilà, si tu n'as pas expérimenté Nike, tu n'as rien compris. Et, et le dernier, euh, on ne part plus en bateau, on fait une expérience de la voile. Voilà. La dernière, la date s'il te plaît, Teddy. Là, pour, pour... Ouais. c'est le 3 avril. Le 3 avril, c'était donc il y a 4, 4, 3 jours. Un exemple vivant, plus que vivant, frais, ultra frais, de l'expérience barbare ultime. Pour fêter les 30 ans de la pyramide et les 10 ans de Airbnb, le service de location, genre comme si on ne savait pas ce que c'était qu'Airbnb, gagner une nuit au musée, c'est une occasion unique, boire un verre sous le regard de la Joconde, dîner devant la Vénus de Milo et écouter de la musique classique dans les salons de Napoléon III avant de s'endormir sous la pyramide du Louvre. Vous les voyez les séquences d'expérience qui s'entrechoquent avec des zones, certes limitrophes, mais qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres. L'hôtellerie et la pyramide du Louvre, la musique classique et la salle de Napoléon III, dîner et la Vénus de Milo. Vous le voyez l'entrechoque d'expérience là Ça vous paraît plus concret ce que je vous dis depuis une heure Préparez-vous en sortant, le mot expérience, vous allez le voir partout. Partout. Entre, ce, entre maintenant et minuit, vous allez le voir 25 fois. C'est horrible. Quand on l'a remarqué, on ne voit que ça, que ça, que ça. Alors la musique, justement. Merci, euh, Teddy. La musique, justement. Bon, bah, la musique, euh, à l'époque où la musique classique était la musique contemporaine, c'était quoi la musique classique répète, à l'époque où la musique qu'on appelle aujourd'hui classique était nouvelle. Qu'est-ce qu'ils appelaient la musique ah, classique bah, La réponse, c'est que on ne sait pas exactement. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'elle était certainement pas encore financée par la bourgeoisie, que certainement très, très, très, très, très, très peu de gens en écoutaient, que c'était élitiste, intellectuel, souvent liés à des textes poétiques ou religieux, et slash ou religieux parfois à la danse, euh, et euh, encourageant toujours l'élévation morale. L'aristocratie du début du XVIIIe reçut de ceux qui l'avaient précédé une forme de divertissement déjà mûr, prête à devenir l'expression officielle de sa domination, ce qui est important, c'est la phrase suivante. Le public était encore celui des salons et des théâtres. C'était encore une fois donc un public restreint, un écosystème restreint. Les musiciens, c'était des employés, c'était quasiment traité comme des domestiques. Un musicien, à l'époque, c'était comme jardinier ou, ou cuisinier. Puis est arrivé un compositeur qui commence par B. Beethoven et sa neuvième symphonie. Vous vous souvenez du spectaculaire vous vous souvenez que le spectaculaire, c'est la valeur des valeurs L'arrivée de Beethoven et sa spectaculaire, très spectaculaire pour l'époque 9e, coïncida avec une porte ouverte. Vous l'avez en tête, la porte ouverte dans laquelle le marché réussit toujours à s'infiltrer, à s'enfiler. L'avènement de la bourgeoisie naissante qui pressentait le besoin donc, de sa propre élévation au rang d'aristocrate des sentiments. Selon toute vraisemblance, et en appliquant la même déclinaison, la même logique, le même protocole, Beethoven a marqué le passage de témoin entre le pouvoir aristocratique et le pouvoir bourgeois. La neuvième était très longue, on la disait même à l'époque, trop longue, lors de sa première représentation, la moitié du public s'est cassée. Donc sa durée excessive faisait allusion à une expansion de l'horizon humain. Sa difficulté suggérait que l'idée suggérait l'idée, pardon, que le développement spirituel devait passer par l'effort et la recherche, et euh, dans l'hymne à la joie finale, avec les voix et les chœurs, on évoquait Dieu. Donc, ceci m'amène à un concept un petit peu nouveau. N'essayez pas forcément d'y retrouver vos, vos, vos huit ou neuf premières conclusions provisoires. Là, on avance un petit peu. La neuvième n'était pas encore ce que deviendra la musique romantique, mais elle traçait les contours du terrain. Elle préparait à l'arrivée de la musique romantique. C'est en cela que la musique classique a représenté pendant plus d'un siècle l'un des liens de euh, l'identité euh, bourgeoise. Quand nos grands-parents, par exemple, écoutaient euh, Wagner, ils devaient l'écouter de nombreuses fois, jusqu'au moment où ils réussissaient à ne pas s'endormir, puis à ne pas décrocher, jusqu'à ce cap où ils finissaient par comprendre et être en mesure d'apprécier. La musique classique, c'est une leçon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense sans effort, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme sans profondeur, sans étude. Et ça, euh, bah les barbares, ça leur pose un petit problème. Ça nous pose un petit problème. J'ai beaucoup de mal avec la musique classique, je ne m'exclus pas du chant des barbares, je le suis certainement en musique. Ça m'emmerde souvent profondément. Pourquoi c'est pas que je nie la profondeur, la subtilité, la beauté et l'effort. C'est l'écart entre la profondeur à atteindre entre l'investissement que j'ai à y mettre entre le temps que j'ai à y passer et la quantité de sens de mouvement de vie, de billard, de dessin, de séquences, d'expérience, ça fait plus sens maintenant tout ça pour vous, que qui va en sortir. C'est cet écart qui est complètement disproportionné. Je sais que quand j'arriverai à la connaissance sensible de tout Beethoven, je sais que je serai heureux. Je sais que j'en serai rétribué par des subtilités. Mais je sais juste tout ce que je vais manquer comme expérience pendant que je vais me farcir tout Beethoven. Et ça, ça me frustre. Les barbares ont donc inventé l'homme horizontal. Ils se sont dit, si je consacre ce même temps, cette même intelligence, ce même soin à voyager en surface du monde, sur l'épiderme du monde, au lieu de me damner à descendre au cœur, est-ce que ça ne serait pas possible que l'atome des choses, le, le vivant, l'intéressant, ça soit justement ce voyage, et pas la vérité, l'âme, la nuance ou le, le miraculeux qui girait immobile au fond, ça a été le remplacement du modèle bourgeois, c'est-à-dire l'homme cultivé dans une pièce tapissée, euh, au, au, au volet, à demi-fermé, sombre, courbé sur un livre, par le surfeur. Et le surfeur, pensez à un vrai surfeur, ça hantise, c'est la crevasse. Il ne veut pas aller en profondeur, le surfeur, il veut rester à la surface. S'arrêter et descendre voir... C'est conduire à l'annulation du mouvement, donc la chute, et donc symboliquement la mort. Conclusion 11. L'intérêt du monde ne vient pas d'un sous-sol obscur, mais de la lumière générée par une séquence dessinée à la surface de l'existant. Si vous avez besoin d'une métaphore pour vous figer ça dans l'esprit, pensez à ces cartes de la Terre la nuit, avec ces réseaux de lumière qui forment, des, qui forment des, euh, comme des réseaux veineux, comme des, comme des matrices, comme des étoiles des constellations de, de points reliés par des, des, des perles, dirait Monterleur. Alors, ça, c'est son logiciel. Ça, c'est les bases. Ça, c'est sa symbolique. De tout cela, notre barbare, euh, on, le, on le devine plus, on a compris qu'on l'était tous un petit peu, on le, met, on le méprise, en tout cas, je l'espère pour vous, vous le méprisez un petit peu moins. Mais vous êtes en manque de petits trucs concrets, de manies auxquelles on le repère, de petites, de sales habitudes, d'addictions. Alors on va, en faire, on, va, on va en faire une liste maintenant. Ça s'appelle les manies barbares. La première manie du barbare... C'est que il n'y le, le, a plus de critères de beauté qui comptent, il faut que ce soit spectaculaire, on l'a dit, mais pas n'importe quel spectaculaire, un spectaculaire facile, qui dispense de l'effort, un raccourci, une drogue. Souvenez-vous, l'effort, le, le, ce n'est plus une valeur. Ce qui compte, c'est le dessin à la surface des choses. Si j'interromps mon dessin, si je m'arrête pour réfléchir, si j'interromps mon voyage pour trop m'arrêter dans une ville, j'en perds le sens. Les étapes du parcours, les étapes du voyage de nos amis américains ne doivent pas les freiner, c'est-à-dire consommer leur énergie, mais les accélérer, c'est-à-dire leur fournir de l'énergie. Le spectaculaire, c'est l'unique façon dont on va surfer la crête de la vague. La manie 2, c'est tout mettre en image. Et en images rapide, brutale. Vitesse, montage, gros plans, musique, effets spéciaux qui réclament, pour être apprécié, de suspendre temporairement son intelligence. J'ai pris l'exemple de Michael Bay, il y en a des centaines. Euh, tu, vous, tu, me, tu citais tout à l'heure quelque chose que je ne regarde pas, qui est la télé-réalité. Avec les... tu, me, tu me parles des bruitages Oui, les bruitages de télé-réalité, genre, euh, euh, comment ça s'appelle, les nouvelles ouais, télé-réalités débiles, là, en fait, ils utilisent des sept montages qui sont des bruitages de dessins animés. Donc, en fait, on entend Doing, Boeing à chaque fois qu'ils finissent de parler, on a des bruitages de dessins animés. Je ne sais pas si vous avez observé. Regardez des zappings de télé-réalité moderne, c'est des trucs qui sont faits pour de 7 à 77 ans pour une famille, et les sets de bruitage, de montage sont les sets de dessin animé les... qui ponctuent les... Les... les voix des intervenants. C'est marrant, ce paradoxal avec réalité. Normes, oui, c'est une re... c'est une, une reconstruction de la réalité, de la réalité, réalité. un petit peu comme ça. on. Une illustration sonore d'une réalité mise en scène. Comme les anciens reconstruisaient des monuments, des monuments avec les restes qu'ils trouvaient de, de, de, de ce qu'il y avait sur place. Manie numéro 3... Une fascination pour les séquences, on l'a dit, mais encore plus si la séquence permet de gagner du temps. Pourquoi euh, The Artist a aussi bien marché Pourquoi Pulp Fiction a aussi bien marché, entre autres Ne me dites pas parce que c'est divertissant et spectaculaire. C'est divertissant, oui, assez spectaculaire, mais il y a quand même beaucoup plus spectaculaire. C'est pas exactement cette valeur-là. Qu'est-ce qui a plu Ben, je vais te le dire parce que le temps passe, ouais, ce qu'il y a plus dans The Artist, c'est que ça permettait à des gens qui n'ont jamais, comme moi, qui n'ont jamais vu aucun film des années 10, 20, 30, jusqu'à 40, 45, d'expérimenter en une fois toute une séquence de l'histoire du cinéma. Vous l'avez déjà vu avant Vous l'avez vu, The Artist Ou des extraits ou... Bon, vous voyez, vous voyez vaguement de quoi, à quoi je fais allusion vous aviez une expérience auparavant des, des films des années, euh, des années 1900, 1910, 1920 Pas moi. Une séquence synthétique, c'est qu'en allant à un endroit, en regardant un film, en faisant un truc, vous rattrapez 30 ans d'un savoir qui vous manquait. C'est comme l'éclat de Tarantino, Pulp Fiction, c'est une anthologie iconographique du ciné. Si vous regardez Pulp Fiction, vous découvrez, vous prenez le suc, la moelle, le résumé du résumé, l'eau de parfum, l'extrait de l'eau de parfum de plein d'autres films qui, personnellement, manquaient à mon répertoire. Euh, quand vous allez, au, euh, quand vous allez dans, un, dans une FNAC ou dans un bookstore et comparez ça à ce qu'était un libraire avant, dans un bookstore, vous, vous voyez, vous engrangez beaucoup plus d'expériences de monde que dans un libraire à l'ancienne. Le, le bookstore, c'est le lieu de recueillement du barbare, il le vénère. C'est un résumé grandiose d'un voyage entier. Ça vous présente des paysages, des croisements géographiques, technologiques également, parce que ça vend des casques, ça vend des, des, des, des trucs pour se connecter, ça vend des écrans, ça vend des films, ça vend des images, qui étaient impossibles, inimaginables aux, aux libraires. Le centre commercial également. Ça produit des séquences de, de consommation qu'aucun petit magasin ne sera en mesure de produire. Vous regardez le ticket de caisse d'une famille moyenne qui sort d'un bookstore ou d'un centre commercial, il y a des liens, il y a des médiations, il y a des séquences, il y a des produits divers qu'aucun petit magasin n'aurait pu amonceler au même endroit. Donc c'est pour ça que quand vous perdez votre temps à tenter d'expliquer à un barbare le drame de la disparition du petit commerce à l'ancienne, c'est négligeable. C'est le prix à payer avant la récompense de l'expérience. Et ce prix, il est tout petit. Il est tout petit, il est négligeable. Conclusion 12, une séquence synthétique, c'est un énorme morceau de monde coagulé en un point unique. La manie numéro 4 du barbare, c'est que finalement, euh, bah le sens, comme on l'a dit, il est tellement loin, il est tellement profond, il faudrait tellement s'arrêter et tellement manquer d'expérience pour peut-être parvenir à aller le chercher, que finalement, euh, on va le délaisser et on va donner la primeur, le prima, à la technique. C'est-à-dire que finalement, n'importe quelle pièce du monde en vaut bien un autre. Hein. Parlez à vos amis américains et demandez-leur si le, le Parthénon, c'est mieux que le Colisée, ou demandez-leur si Big Ben, c'est plus, plus sympa que la tour Eiffel. Ils vont vous dire « Yeah, you know, it's cool ». Puisque ce qui compte, c'est le voyage. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est le voyage, c'est le surf. C'est la séquence qui rend ces choses signifiantes. Le sens n'est plus dans les choses, il est dans la technique de celui qui les perçoit. Et comme la technique de surfer et la technique de voyager par séquence est à la portée de n'importe quel imbécile, pardon, j'ai émis un jugement de valeur, de n'importe quel barbare, qui n'est pas forcément un imbécile, j'en ma propre règle, bah il faut s'habituer à être entouré de la conclusion numéro 13, qui est la troisième et dernière avant-dernière gif de la journée, c'est que désormais n'importe quelle séquence comme elle génère du sens, c'est potentiellement perçu comme une forme d'intelligence par quelqu'un. J'invite tous ceux d'entre nous qui, comme moi, produisent du contenu sur Internet à se rappeler les fois où, de façon éberluée, ils ont quelqu'un qui leur ont opposé un argument ou un contenu ou un lien qui était grossier, grotesque, enfin qui était presque à pleurer de conneries et dont la personne était convaincue jusqu'au fond de son ADN qu'elle avançait un argument sérieux. Tout ce qui fait sens, tout ce qui s'inscrit dans une séquence, potentiellement, c'est aussi intelligent que vous. Manie numéro 5, euh, pas trop vous plaire celle-ci, euh, quoique. Si les barbares sont bien tels que nous avons tenté de les décrire jusqu'à maintenant. Alors, que faut-il penser d'une idée consistant à pulvériser le sens, en l'occurrence le pouvoir à la surface d'innombrables points équivalents, qu'on appellerait par exemple des citoyens, au lieu de le maintenir ancré en un seul point sacré, qu'on appellerait par exemple le roi ou le monarque. Imaginons que ce processus, ce protocole de pulvérisation, aboutisse non pas à nommer le plus savant, mais le plus cliqué, autrement dit celui pour lequel on a voté en majorité, Imaginons que sa légitimité ne vienne plus du dessus, c'est-à-dire Dieu, mais d'une trajectoire horizontale, la majorité des citoyens. Et imaginez que de cette trajectoire horizontale, qu'on appellerait par exemple la démocratie, naissent systématiquement des idées et des solutions qui sont le plus large consensus possible, qu'on appellerait par exemple le juste milieu. Imaginez qu'on répète ça tous les 4 ou 5 ans, Mettez ça en regard de la longueur du règne d'un tyran ou d'une dynastie familiale, et peut-être commencerez-vous à voir apparaître une forme, une parabole. Peut-être remarquerez-vous que l'expression de la démocratie, c'est désormais une technique qui tourne, tournerait à vide, célébrant une valeur reconnaissable et une seule, elle-même. C'est-à-dire que qui n'a pas déjà eu l'impression que égalité, liberté, etc., ça coulait à pic, et que finalement la seule valeur effective de la République, bah, c'est la République. Je le soumets à votre réflexion et je devine par avance que dans les questions de la fin, celle-ci va arriver. Manie numéro 6, euh, l'authenticité. Alors ça, on va être très clair. Les barbares s'en tapent. Pourquoi ils s'en tapent parce que dans le monde civilisé, l'authenticité, c'était quoi C'est la proximité avec l'origine. On disait que quelque chose était bien, que quelque chose avait de la valeur, qu'un geste avait une, une valeur morale, une hauteur, une dignité, une intelligence et une élégance quand il, quand il, il était proche de l'authenticité originelle. C'était très conservateur, c'était très normatif, c'était très réglé, mais c'était une règle pas si moche finalement. Mais pour une civilisation qui se contente de mettre les choses en mouvement, en séquence, les unes avec les autres, ça vaut quoi d'être proche de l'origine C'est un peu insignifiant. Vous voulez un exemple Marlene Monroe. C'est quoi l'origine du visage de Marlene Monroe Elle ressemble à quoi en fait avant de devenir Marlene Monroe Ça intéresse qui Ça, ça n'intéresse personne de savoir à quoi ressemble Norma Baker. On a en tête des séquences de Marilyn Monroe sur un poster dans sa chambre quand on était petit, euh, caché honteusement chez le boucher euh, derrière la, derrière le, le, la balance. Euh, on l'a. Euh, à, à qui ça intéresse qui Alors vous allez me dire, l'icône, il y, y a plus frais, il y a plus jeune comme icône, mais prenez Nabila. Prenez Zaya. C'est du plastique, leur visage. Elles ne sont pas, ces personnes-là. Ça intéresse qui de savoir à qui ressemblait Nabila avant Personne. Mais même pas Closer. Personne. Personne, ça intéresse personne. Tout le monde s'en fout de l'origine. Ce qui compte, c'est le voyage. C'est la séquence. Ce qui devient authentique pour le barbare, c'est pas le vrai visage. C'est ce qui se cristallise dans l'opinion collective, dans la perception collective. Et Marilyn, elle est bien cristallisée. Si, vous, si je vous enjoins à y penser, vous la pensez tous et toutes dans la même robe, dans la même tenue, avec la même coiffure, la même expression, le même rouge à lèvres. C'est vrai ou c'est pas vrai Et on s'en fout de quoi elle ressemblait Norma, Norma Jean Baker. Vous allez me dire, oh là là, ça y est, il a 40 ans, 41 demain d'ailleurs, merci. Euh, euh, « 41 demain », il nous cite euh, des euh, Ava Gardner et des Marilyn Monroe. Non, non, non, on revient dans le concret, là. On se fait un petit coup de BFM TV. Euh, Avez-vous vu récemment dans un journal ou dans quelconque média un journaliste tenter de recomposer le visage originel des choses, la cause des événements, l'origine profonde des séquences, la vérité Personnellement non. Donc soit je ne suis pas abonné aux bonnes chaînes d'info, auquel cas il faut me les dire, soit j'ai raté quelque chose. En revanche, en revanche, ce dans quoi ils excellent et que je ne saurais pas faire, c'est suivre des trajectoires. C'est quoi un journaliste C'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à.. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à François à l'UPR, mais il était un petit peu dur de la feuille à l'époque. Un journaliste est quelqu'un qui sait que vous existez. Et il sait ce qui se passe en partie. Mais ce n'est pas mûr. Ce n'est pas mûr pour en parler. Un journaliste, c'est quelqu'un qui suit la trajectoire des faits et repère le point exact où cette trajectoire, ce billard, cette séquence, cette parabole, ce geste, va croiser une disponibilité, une écoute collective. Une... Une disponibilité qui a fleuré à la surface du public, mais sans encore éclore. Et c'est dans la conjonction de cette trajectoire et de cette nouvelle disponibilité que les faits deviennent des infos. Avant, les faits ne sont pas vrais. Un exemple très concret, euh, on ne voit l'UPR dans les médias que depuis le Brexit. C'est ça qui l'a fait exploser. Tous les journalistes savaient qu'il existait. Il n'a éclos que parce qu'un événement extérieur qui n'est pas technologique, qui n'est pas sociologique. C'est pas la clim et c'est pas l'analphabétisme. C'est la politique. Un élément politique a modifié le contexte et a créé une disponibilité, a créé une écoute collective, a mis un air à vif. Et là, bizarrement, je l'ai vu en, en page principale de, de, de RTL, du Monde, avec ces menottes. Si vous ne voyez pas qui je parle, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Donc les faits deviennent des infos à la conjonction de la trajectoire et d'un air à vif d'une disponibilité collective. Souvenez-vous-en. Le journalisme est donc, si on raisonne de cette façon, c'est le fer de lance de la barbarie triomphante. En déplaçant le barycentre des faits de leur origine à leurs conséquences, en ressentant par pressentiment présentiment, je sens avant que ça ne se produise la quantité de mouvement qu'une info est susceptible d'impulser dans votre tissu mental il le sait ce qui se passe mais s'il devine que vous n'êtes pas prêt à vous mettre en branle pour cette info à la partager à la commenter à la porter avec vous à la partager avec vos amis à y réagir il vous la dira pas et donc cette info cette, cette, cette, cette info, eh ben, elle n'est pas vraie, elle n'existe pas. Elle est là, elle affleure à la surface du monde, mais tant qu'il ne vous sent pas disposé, il ne vous la donne pas. Conclusion 14. En média, la valeur de l'information ne réside pas dans son caractère authentiquement intelligent, mais dans la trace qu'elle va laisser en, percuter, en percutant d'autres morceaux du monde. Mani numéro 7 on approche de la fin, la glorification de la différence. En musique classique, c'est-à-dire dans un style musical dont le répertoire et les conventions étaient finis et définis une bonne fois pour toutes, de façon quasi, presque maniaque, on pourrait dire, le progrès, c'était quoi ben, Le progrès, c'était de faire mieux. Il y a plein de critiques musicaux que je tiens en haute estime, qui sont en je ne suis pas dans je n'ai pas cette capacité, mais qui sont en mesure de vous démontrer que en Mozart, c'est un Haydn plus expressif. Que Beethoven, c'est Mozart avec la compréhension de la sociologie du XVIIIe. Que Schubert, c'est Beethoven, mais plus développé et raffiné dans le romantisme. Bref, en musique classique, chaque pas tente de compléter, prolonger, affiner euh, le précédent. La garantie du sérieux, c'était souder l'ancien au nouveau. Mais en barbarie, ce mode de développement, ça correspond à rien. Le pas en avant, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est la verticalité. La verticalité, c'est la discrimination. Et discriminer, comme vous le savez, c'est pas bien. La vertu suprême, c'est le mouvement. Ah, Soupe sur ses appuis, hop, hop. Et le mouvement, c'est quoi Il faut faire quel mouvement pour croiser des, des trajectoires et des écoutes collectives Là, ça devient, ça devient compliqué parce que je, re je relis la partie d'avant. Trajectoire, écoute collective, je dois, je dois être capable de faire quel mouvement pour intercepter des trajectoires Des pas en avant ou des pas de côté ben, Des pas de côté. C'est quoi une news Il y a quoi dans le journal Il n'y a pas ce qu'on savait la veille plus approfondi. Il n'y a pas de pas en avant, il y a des pas de côté. News, ça veut juste dire que c'est nouveau. Ça veut dire que c'est différent de la veille. Les news, ce sont des informations qui ne sont ni plus approfondies, ni plus pertinentes, ni plus sourcées que la veille, qui sont juste différentes. Et ça, c'est la valorisation, la glorification de la différence. C'est bien parce que c'est différent de la veille. Manie numéro 8, le nomadisme mental. Vous avez tous noté cette tendance consistant à adjoindre à la presse des produits dérivés, des adjuvants. Donc on va acheter le journal, puis on a un film avec. On a, enfin, on avait, il y a quelques années, un DVD, maintenant on a peut-être une carte, une carte mémoire, je ne sais pas quoi. Un bouquin, un objet à collectionner, un échantillon de parfum. Ça, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous me croyez sur parole. Bon, demandez à votre voisin. Mais est-ce que vous saviez que ça rapportait plus en pourcentage, en pourcentage du chiffre d'affaires que le journal L'objet fourgué avec rapporte à peu près autant que la pub papier. Le journal, il est bien là, il est au centre. Si tu l'enlèves, tu n'as plus rien. Tu ne peux pas vendre juste le gadget de merde en plastique sans le journal. Donc le journal, il est là au centre, il fournit le combustible. Mais tout l'argent part à la périphérie du système. Et c'est le moment où vous voulez des exemples. Allez, euh, Las Vegas, qu'est-ce qui rapporte le plus Les... Non. Les boîtes, les hôtels et les théâtres, plus que les casinos. Par contre, si vous supprimez les casinos, ce n'est plus Las Vegas. Le casino reste au centre du système, mais l'argent, le sens, part en périphérie. Ça, c'était pour un exemple un peu macro. Un exemple un peu micro qui est rond et qui fait plus ou moins cette taille-là. Qu'est-ce qui est rond, qui fait à peu près cette taille-là et qui vaut 1,50 ou 2 euros Un Big Mac. C'est quoi le goût du steak dans le Big Mac Quel est le goût, pas du Big Mac, quel est le goût de la viande as déjà goût, tu, tu pourrais me décrire le goût de la viande du Big Mac Que de la sauce. T'en sais rien. Personne ne sait le goût de la viande dans le Big Mac. C'est... C'est la périphérie qui fait la différence, c'est le reste. C'est la sauce, c'est les condiments, c'est les adjuvants, c'est le prix, c'est le, le nom, c'est ce que tu as avec, c'est l'expérience. Personne sait le goût du steak de McDo. Et ça fait 40 ans qu'il y a McDo en France, on ne sait pas quel goût ça a. Tu ne peux pas me le décrire. Même mentalement, tu ne peux même pas t'en souvenir du goût que ça a. Autres exemples, eh ben, le slip Le slip Armani. Hein. Donc euh, on sait qu'on ne mettra jamais du Armani, mais euh, bon, bah, on va acheter euh, à la périphérie du système un slip. Euh, ou euh, acheter un journal, parce qu'avec ce journal, il y a un petit cours d'anglais, et puis qu'on s'est dit qu'on avait perdu son niveau en anglais, que ce serait pas mal qu'on qu le reprenne un petit peu, ou pour l'offrir à ses enfants. Ou, en termes de démocratie, bah, voter pour quelqu'un dont on n'a pas lu le programme, par exemple. Conclusion numéro 15... Nomadisme mental, ça c'est la version gentille, moi je l'appelle transhumance. La transhumance mentale, le centre entraîne tout le système, mais tout le sens se polarise en périphérie. Dernière manie, et il sera l'heure de nous quitter après vos questions, je sais c'est vite passé, en tout cas j'espère. Le renversement des hiérarchies existantes. Si vous tenez votre promesse, faites-il y a près de deux heures. Ah oui, dépassé, je si vous tenez votre promesse, vous vous êtes engagé, vous avez juré devant Dieu ou qui vous voulez, de ne pas trop mépriser le barbare, de ne pas trop le juger, de ne pas le balayer d'un verre de main. Si vous avez tenu votre promesse, bon, euh, si on laisse de côté tous les débats de goût, de jugement, de qui a raison, euh, il reste quand même un truc indubitable, un truc indiscutable. C'est qu'il faut se préparer dans une mutation à un renversement des hiérarchies. Je ne sais plus qui disait qu'une révolution, c'était qu'un changement de bourgeoisie. Mais l'exercice de flexibilité, de flexibilité mentale, c'est la hiérarchie des valeurs que vous avez aujourd'hui, quel que soit le domaine auquel vous pensez. Que ce soit, Moi, j'ai suis... grandi avec la génération PS. Enfin, je suis de la génération Mitterrand. Euh jamais je n'aurais pu croire que 20 ans plus tard, le PS, ça serait Benoît Hamon qui n'est même pas invité sur France 2. D'accord euh, Autre exemple plus micro, parce que j'aime bien faire toujours un exemple macro et un exemple micro. Euh, un exemple micro de, hiérarchie, de renversement de hiérarchie des valeurs. Je me rappelle quand j'ai grandi, évidemment, rien, aucun objet n'était connecté ou connectable. On avait une télé qui ne faisait que télé, on avait une stéréo qui ne faisait que musique, et on avait un magnétoscope qui ne faisait que ça. Je me rappelle que la Role, c'était quasiment toujours Sony. C'est-à-dire que avais, euh, toi, tu avais un truc genre Mitsubishi acheté en promotion à Carrefour, et tu avais toujours les amis euh, dont les parents étaient médecins, et chez eux, ils avaient le Sony. Trinitron, avec l'écran un peu incurvé, les haut-parleurs sur le côté, etc. Bon. le hasard fait qu'aujourd'hui, j'ai un téléphone Sony. Bon. Et euh, je l'ai posé sur la table, il y a quelques ça ne se fait pas, mais là, j'étais obligé. Il y a quelques jours, avec une personne de 24 ans, il m'a dit « mais qu'est-ce que c'est ton téléphone ?» Et j'ai dit « bah, c'est écrit dessus, c'est un Sony, S-O-N-Y. » Il m'a dit « mais pourquoi t'as acheté une sous-marque » <rire> <rire> Donc j'ai regardé les ventes de téléphones, et les premiers au monde, c'est Samsung. Moi, à mon époque, c'était Samsung la sous-marque. C'était la honte. La honte, la honte des hontes. Avoir un truc Samsung, c'était au-dessus de Gold. Le pire, c'était Samsung, Gold Star. Et, et, et c'était coréen, c'était la, la déchéance. C'était vraiment montrer au monde que l'on était encore en, en ascension bourgeoise, mais on n'avait pas encore les moyens d'avoir Philips, Sony, euh, Panasonic. Bon. Aujourd'hui, un téléphone Sony, c'est méprisable. C'est comme les Pumas. Un jour, ma mère m'a acheté les Pumas dans les années 80. Je les ai mises une fois, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Maintenant, Puma, c'est cool. À l'époque, il fallait Reebok ou Nike. Aujourd'hui, Puma, c'est plus cool que Reebok. Bon, bref. Donc, renversement des hiérarchies préexistantes. Chaque civilisation évalue celles qui l'ont précédée à la pertinence avec laquelle elle a su préparer l'habitat mental... Là, j'ai perdu des gens. Où il lui revient de vivre. Je répète. Chaque civilisation évalue celles qui l'ont précédée à la pertinence avec laquelle... Elles ont su préparer l'habitat mental où il lui revient de vivre. Si l'Ancien Régime, par exemple, avait gardé son poste et son rang, Beethoven serait resté un excentrique. Un mec qui faisait des, qui faisait des symphonies trop longues, trop compliquées et construites de façon trop rigide. Alors qu'aujourd'hui, c'est un père fondateur de la musique classique dite « non-barbare ». Et euh, vice-versa, tout génie peut se retrouver ravalé au rang de figurant inutile pour peu qu'une mutation renverse le point de vue, de telle sorte qu'on ne puisse plus le compter parmi les prophètes du Nouveau Monde. J'ai expliqué dans une vidéo récente que je vous recommande sur ma chaîne YouTube, dont vous trouverez les liens je ne sais pas où, enfin en tapant mon nom, je pense que vous y arriverez. J'ai fait une vidéo récente sur le talent et la reconnaissance de Welbeck et sur sa capacité de sismographe, c'est-à-dire sa capacité à isoler des thèmes qui se cristalliseront dans les 3, 4, 5 ou 10 ans et dans lesquels préparer en avance L'habitat mental, c'est-à-dire les enjeux auxquels nous allons être, être confrontés. Bref, dès qu'on accepte l'idée, et j'espère que ces deux heures vous ont poussé à l'accepter, que la mutation est inévitable et que nous sommes nous-mêmes en train de nous barbariser, eh bien... Euh Dès lors qu'on accepte l'idée d'une mutation et qu'on qu tente quand même, parce qu'on est des résistants, on est des dissidents, on est des discordants, on essaye quand même de se tenir, d'avoir de la tenue, de prendre du recul, d'aller en profondeur, de creuser, de chercher la faille, de reconnecter la séquence, de, de reconstituer la séquence causale, eh bien, euh, on, dès qu'on s'écarte un petit peu pour la, pour la laisser passer, eh bien, il faut s'attendre à une perte sèche de toute hiérarchie préexistante. Voilà, j'espère que la transcription, l'explication de ce livre euh, que j'ai maintenant lu quatre fois, deux en italien et deux en français, a été plus ou moins claire. J'espère que les, euh, mes, mes différentes euh, interactions et exemples, notamment au niveau de l'expérience, vous ont permis parfois de tisser des liens au-dessus des passages qui peuvent être un peu plus abstraits ou moins, ou moins clairs. Je suis à votre disposition. Et et je me